Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui c'est parti pour un petit haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le et Je peux vous dire que la commande était attendue puisque euh, mon heat gun est red <rire> Il est tombé en panne. Et, et encore hier je me suis retrouvée avec de la poudre dans les mains et puis euh, la poudre embossée bien sûr. Et euh, je me suis arrêtée juste avant de la mettre en me disant, mon dieu, je n'ai plus de hit Gun Donc impossible de s'en servir, bien sûr. Et encore euh, hier, avant-hier, je ne sais plus, parce que j'avais euh, un peu de problème de fièvre avec le Covid. Euh, je, pareil, euh, un truc a séché rapidement, pas de hit Gun Ah, au secours donc, alors, ça c'est euh, de la colle en, en petit stylo. Euh, J'ai pas encore testé la marque Craftelier, donc euh, ce sera fait. Euh, deux cutters parce que j'en ai plus, tout simplement, un grand un petit, Et euh, j'utilise beaucoup les lames de scalpel. Euh, donc sur. Euh, sur porte lames comme ça, euh, c'est très bien pour les, les précisions et les découpes où on veut vraiment quelque chose de fin euh, à fond sur le bord. Le problème, c'est que c'est assez dangereux, effectivement déjà, ça c'est clair. Euh, et puis bah, voilà, quand on veut ouvrir un, un truc comme ça, on n'a pas besoin d'un truc de, un outil de précision. Et comme mes deux cutters étaient euh, étaient raides, les lames avaient euh, rouillé dans le <rire> toujours la petite carte déco avait rouillé dans le dans le truc. Je vais vous tomber. Euh, alors ça, je l'attends avec beaucoup d'impatience, euh, j'ai plusieurs massicots, euh, à guillotine et à comme ça, à petite euh, tirette qui se pousse, et mon massicot à 5 est génial, il coupe extrêmement bien, c'est celui-ci, euh, le problème c'est qu'en fait, à chaque fois, faut que le... je l'ai mis à l'endroit le plus accessible possible, mais il reste quand même euh, plus lourd que ce type d'objet, et euh, souvent, je veux juste... Coupe, parce que j'arrive pas à couper le droit c'est une catastrophe je veux juste couper recouper un bord de un bord de page un bord de, de papier et euh, je vais tester justement la lame euh, de craftely pour voir si euh, si celui-là est, est bien et c'est vraiment euh, idéal il est très léger en termes d'encombrement et de poids super voilà peut peut on peut-être pas commencer par celui-là ça c'est la petite facture et toujours hop on a chaque fois Ah, oh, c'est pas comme d'habitude oui, alors c'est dire à quel point je mange bien mes sucettes, moi. J'en encore d'avance. À chaque fois, avec la commande de craftelier, on a Hop, une petite sucette. Bon, bah là, elle est noire, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était Halloween. Euh, ça, ça n'a rien à voir. C'est mes anneaux de Murphy euh, pour euh, pour mes doigts. Euh, ça permet d'éviter qu'ils se... qu soient trop flex. Et ça me permet d'avoir moins mal dans mes créas. Hop alors on continue, un petit papier, ça c'est une plume, parce que je me suis remis euh, justement à écrire à la plume, donc j'ai pris un petit set parce que euh, moi j'avais une plume comme ceci, euh, pour l'utiliser dans une boîte qui ne... dans laquelle je ne pas, j'avais scié et poncé, mais ouais c'était une plume, euh, je crois que je l'avais, oui je me souviens cette plume là je l'ai eu sur, euh, sur un marché aux puces, il y a... Il y a oh là là 20-25 ans, euh, j'avais racheté quelques plumes parce que j'en avais plusieurs qui étaient rouillées, euh, mais c'était euh, essentiellement des sergents-majors et tout ça. Quoi. Et c'est vrai que maintenant on, on fait quand même des choses un petit peu plus pratiques. Euh, de la peinture acrylique parce que celle de, de chez Action c'est une catastrophe, on dirait une gelée. Alors j'ai jamais vu ça, c'est de la peinture gelée, ça marche pas bien du tout. Un carnet. Uh, bullet Journal avec du papier 120 grammes, uh, je voulais tester celui-là aussi, uh, j'en ai un autre que je viens de commencer, c'est du 120 grammes, je trouve que c'est pas encore tout à fait suffisant, uh, c'est une autre marque, mais le problème c'est qu'on uh, n'est pas sur du A5, là, on est un peu, un peu plus petit. Uh, le problème c'est qu'il y a des transparences, uh, donc très légères. Hein. C'est du 120 grammes, on n'est pas sûr du 80 ou 90, mais il y a quand même euh, des effets de transparence, je ne sais pas si... Voilà. Là, si vous regardez ici, vous allez voir un peu l'encre de l'autre côté. Et les papillons. C'est moi qui suis ultra exigeante, parce que je déteste le ghosting. Hein. Mais euh, sinon, c'est pas si gênant que ça. 120, c'est largement suffisant. Euh, ça c'était la structure qui m'intéressait euh, il était comme c'était prévu pour euh, des dates qui sont passées il devait être à 5 euros ou moins et ce qui m'intéressait c'était le, le tour et le, le cadre c'était pas le, le contenu à l'intérieur je vais ranger mes stickers dedans pour les voir et les retrouver plus facilement je pense que je vous referai une, une vidéo rangement etc ça c'est des sequins Hop. Euh, pour mettre avec les paillettes dans les, les cartes, les shaker cards. Oh, le Heat Gun, qui va remplacer euh, mon heat Gun qui est pété. Voilà. Euh, il a tenu super longtemps, le mien. Euh, j'ai commencé le scrap, je dirais, vers... Euh... Alors, mon neveu est né en 2007, et quand euh, sa mère était enceinte de lui, euh, je commençais. Donc, en gros, j'ai dû commencer en 2006-2007. Et euh, j'ai eu un Height Gun quelques années plus tard, genre en 2008-2009. Donc là, on est en 2022. Euh, mon appareil, il a tenu 12-14 ans. Enfin, ça va, quoi. Oh mon dieu, mon neveu est vieux. <rire> Ça j'en ai déjà trois, j'en ai repris euh, parce que je dois souvent changer les mousses et que déjà c'est fatigant pour les doigts, mais en plus elles se changent facilement. Hein. Euh, mais en plus je pense que je vais l'abîmer au fur et à mesure. Donc en avoir déjà 6 euh, avec beaucoup moins de changements à faire, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Le petit kit, euh, je crois qu'il devait coûter 2,50€, enfin moins de 3€, donc euh, un petit kit avec des plumes. Pour me remettre un peu euh, à l'écriture à la plume, j'ai encore un, un flacon d'encre noire dans lequel tremper. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ça, c'est des lames euh, de rechange pour le massico et en fait, il y a une lame plioire. Euh, donc la lame plioire, ce n'est pas une lame qui découpe, c'est une lame avec un, un, une partie ronde et on passe dessus, ça plie. Et en fait c'est vraiment intéressant, notamment quand on veut plier bien droit et euh, qu'on veut faire des choses un petit peu en volume, genre une couverture de, de carnet ou des choses comme ça, on va venir bon, bah couper les bords euh, bien propres, bien lisses et euh, faire un pli, le dos, un pli. Donc si on n'est pas sur quelque chose de très dur, euh, c'est idéal d'avoir des petites choses comme ça. Euh, un petit, euh, donc c'est marqué sketchbook, euh, ça va être pareil, euh, parce que l'autre c'est bullet journal, mais je ne l'utilise pas en tant que belette. Je l'utilise en journal créatif, euh, journal intime en même temps. Les points me servent à écrire un petit peu plus droit. Euh, et puis euh, du coup je voulais tester aussi plusieurs parcs de papier, parce que je suis extrêmement exigeante sur le papier, et très difficile. Euh, la stazone enfin, c'est pareil, je voulais tamponner un truc sur du plastique euh, et mon encre ne convenait pas, la Stason permet d'ancrer euh, et de, de venir ancrer sur du plastique, du métal et que ça tienne dans le temps. Euh, vous savez, sinon vous passez le doigt et puis eh ben, vous avez tout sur le doigt, voilà. et, mais pareil, j'en avais plus. Euh... Alors là, c'est bizarre, je ne sais pas. Ah oui, c'était du papier euh, petite taille, un peu, euh, toujours, toujours dans, ma, dans ma recherche de test de papier, euh, ce qui convient le mieux, ça c'est pour faire des tampons et les aquareller, parce que je cherche vraiment un papier qui réagit bien à l'aquarelle, mais qui a un grain ultra, ultra fin pour euh, les tampons. Et en fait, souvent, l'aquarelle, même si c'est un grain dit fin, il euh, y a trop de grains pour tamponner correctement. Et quand on est sur un papier très lisse, souvent l'aquarelle réagit très mal. Donc c'est vraiment ma recherche euh, en ce moment de, de, de, de mon papier parfait. Euh, du coup j'essaye pas mal. Euh, ça c'est euh, pour venir euh, faire des petites décos et organiser dans mon, dans mon planner. Je vous ferai une vidéo sur mon planner puisque c'est moi qui l'ai conçu euh, et je l'ai mis en vente sur mon site. Euh, C'est vraiment, euh, je l'adore. Alors là, il est quasiment vide. Euh, D'ailleurs, qui n'est annulé puisque... Euh, ben, puisque Covid. Hein, donc, <rire> Covid à pas sortir, à pas voir des gens, à rien faire. Mais euh, grosso modo, bah, ça me permet aussi de vous montrer un peu euh, la structure, sans avoir trop de choses personnelles dedans. Euh, C'est une structure comme ça. Donc avec des couleurs, parce que moi j'ai besoin d'avoir de, des couleurs pour m'y retrouver. Euh, C'est beaucoup plus simple euh, de, de retrouver le, le bonjour de la semaine et de passer pas confondre en fait. Euh, j'ai un, une, une barre de suivi exprès, euh, genre euh, si vous avez des choses que vous voulez faire, faire de la méditation. Du. Euh, moi j'ai déménagé mon brossage de dents du soir au matin, parce que euh, le soir avec la fatigue, la maladie, euh, des fois, ben souvent malheureusement c'était, euh, non je suis plus en état de me laver les dents, je suis trop fatiguée, pas bien. Euh, donc, quand c'est non, je me fous pas en pyjama et je dors en culotte, c'est pas grave. Pour le brossage dedans, on va peut-être pas recommencer ça trop souvent. Donc, j'ai dis bon, bah, ben là, voilà, je déménage le matin. Il euh, y a essayer de faire euh, de l'activité physique adaptée. Euh, etc. Donc je vais noter ici euh, mon objectif et puis à chaque fois que je le fais et, euh, et à la fin de la semaine on peut faire un peu le bilan plus facilement Donc ça c'est mes étiquettes pour le kiné parce que c'est deux fois par semaine euh, Mais voilà, enfin, sauf là avec le Covid je ne l'ai pas vu Il me manque Donc ça c'est pareil, c'est pour venir aider décorer un petit peu euh, ce pladeur Une boîte de rangement pour les washi tape J'en ai déjà trois, euh, elles sont extrêmement pratiques euh, Elles sont vraiment bien conçues. <coughs> vous voyez par ici, par exemple ici, j'ai euh, enlevé les les, euh, les petites séparations. On peut les ranger euh, ailleurs dans une autre case euh, parce que euh, on est sur des des, des, des, des rouleaux énormes et euh, c'était mieux comme ça pour moi. Hop. Et puis sinon. <coughs> <coughs> Euh, sur, des, hop, sur des, des washi beaucoup plus classiques en termes de taille, ça va donner à peu près ça. Donc on en met 3 par case. On en a 5 cases et euh, 3 rangées. Donc 15, 30, 15 euh, 45. Donc là, euh, grosso modo, on peut mettre 45 rouleaux euh, de taille euh, normale. Ici, il n'y en aura que 2 puisque c'est un large. Et quand on a des rouleaux euh, fins, on peut en mettre plus. Là, alors, je range plutôt par couleur, par style, par couleur et par style, par motif. Euh, donc là, par exemple, on voit qu'il y a 4 euh, rouleaux, parce qu'il y en a deux qui sont euh, plutôt fins et fins. Et puis là aussi, il y a deux fins. Et un gros, mais euh, si vous utilisez beaucoup de, de rouleaux très fins, comme celui-ci, euh, vous pouvez en mettre beaucoup plus et vous pouvez aussi en mettre sur les côtés, comme ça. Mais voilà, il faut, faut pas avoir des rouleaux énormes, sinon, euh, sinon c'est... Euh... Il faut, il faut enlever des séparateurs, mais justement le fait que ce soit extrêmement modulaire et tout ça, c'est vraiment très très bien. J'ai essayé énormément de rangements euh, parce qu'il faut que ce soit euh, attrapable. Souvent il y a des solutions de rangement qui sont très esthétiques, très belles, mais euh, en fait à la longue, on se rend compte que les trucs sont très durs à attraper et ça ne convient pas en fait pour les doigts. Euh, ou alors on n'en met pas suffisamment, et quand on a beaucoup de Washi, euh, il faut pouvoir euh, stocker dans un minimum d'espace. Donc ces boîtes là elles sont vraiment nickel euh, rien à reprocher, c'est euh, juste parfait. Donc j'en ai repris une, et elle coûte euh, entre 7 et 8 euros je crois. Donc c'est un des produits les plus chers de la, de la boîte. Le fameux euh, carnet, euh, et celui là c'est vraiment le même euh, que le premier que je vous ai montré dans la vidéo sur euh, les art journals <rire> c'est en anglais à <rire> chaque fois il y a mon cerveau qui fait art, jour, art journaux non ça marche pas euh, j'avais euh, je vous avais montré celui-ci donc je l'ai modifié il ressemblait à ça là j'ai recollé le petit bout ici c'était abîmé le coin donc j'ai mis une couverture en cuir et puis je lui ai fait un petit peu subir des trucs euh, avec du foil euh, et puis j'ai mis des coins pour euh, parce qu'il était plié et abîmé. Euh, le papier euh, est très blanc et en fait effectivement il est beaucoup moins solide que l'autre. Euh, je je l'ai un peu torturé. <rire> donc là on voit il y a une ça c'est ça vient de, de le, du travail de l'autre côté en fait. Euh, donc voilà ce que j'ai fait un peu euh, dedans pour le moment et euh, c'est clairement un papier. Là si on regarde ici. Il a gondolé ici, et il tient beaucoup moins bien que le Stone Paper euh, qu'on va retrouver dans ce carnet-là. Donc c'est la même marque, le même format, la même collection Create Happiness, mais celui-ci c'est bien marqué Stone Paper. Et euh, on n'a pas cette bordure en cuir ici, et c'est pas tout à fait le même, euh, la même couleur, le même fond. Et si on regarde à l'intérieur, je vais vous montrer un comparatif du papier. On va le mettre au milieu comme ça, ce sera vraiment un comparatif exact. C'est bien ce qui me semblait, ce n'est pas la même couleur puisque dans celui-ci, on, on voit vraiment euh, très nettement la couleur. Celui-ci est blanc, celui-ci il est crème ivoire je dirais. Euh, sinon la couture on est vraiment sur le même type de travail etc. Mais euh, là on voit bien que le papier en fait il est plus fragile autour des, des coutures, des grains. Il y a des, des trous, c'est euh, abîmé, alors qu'ici, rien du tout. Ça n'a pas bougé. Et le stone paper est beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide. Euh, donc c'est vraiment euh, pas le même travail. Euh, et c'est vraiment celui-là que j'adore. Euh, celui-là, je vais le terminer, hein, je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais c'est celui-là euh, que je recherchais pour faire vraiment... Euh, travailler la matière et la profondeur, chose que de base j'ai déjà du mal à faire euh, parce que moi j'aime bien les petits trucs euh, bien propres, bien clean, bien droit, bien machin. Alors dès qu'on est dans du mix média, c'est un peu, un peu galère pour moi, mais, euh, mais ça fait partie des choses que j'ai envie d'explorer de, en termes de créativité aussi et j'ai eu des résultats assez sympas. Donc impeccable celui-là. Alors ça, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. <coughs> Euh, une règle métallique, puisque j'ai réussi à. Oui, oui c'était possible, on peut flinguer la sienne. Euh, en fait, à force de couper euh, avec cutter, lame de scalpel et tout ça, j'ai flingué le, le fil, le bord. Et euh, c'est plus droit et en plus c'est dangereux. Je me suis griffée et coupée avec ma règle en métal. Donc je voulais reprendre une règle métallique. Et euh, comme celle-là, elle était jolie, j'adore la turquoise, et vraiment pas chère. Euh, je une règle métallique pas chère. Voilà, impeccable en grande taille puisque je me sers euh, surtout des petits réglés comme ça. Mais euh, de temps en temps, bah, ils sont trop petits. Donc je passe à celui-là et euh, je voulais un truc enfin, facilement euh, léger facilement euh, attrapable et tout ça donc impeccable c'est une grosse perfo euh, c'est pour faire euh, mes onglets pour mon agenda pour les mois donc je pense que je mettrai à l'étiquette euh, le mois ou alors je les imprimerai et ensuite je viendrai utiliser la perforatrice pour faire des onglets euh, ça fait un moment j'hésitais pour prendre une perfo onglet et puis euh, comme là, il mon... y a mon agenda, mais j'ai aussi pas mal de carnets en utilisation qui en aurait bien besoin. Je me suis dit, allez hop, sinon vous, sinon vous prenez juste un, un rectangle, vous le pliez en deux, vous avez un onglet. Ça c'était cadeau, et je pense que je vais carrément m'en servir. C'était cadeau pour euh, le la période Black Phrase idée puisqu'il a commencé euh, le 10 novembre je crois. Et euh, en fait, quand on a, euh, je ne sais plus, 50-60 euros de, de commande, on a un petit organisateur de bureau euh, de chez eux euh, ajouté à la commande euh, cadeau. Donc voilà, ça c'était cadeau. Et puis, euh, hop, enfin le Zoe Last One, une pochette 30-30 euh, pour ranger mes grands pochoirs, parce que j'ai des feuilles aussi en hein, 30 30 mais c'est pour ranger les grands pochoirs, euh, pas ceux que j'utilise pour euh, pour la carterie euh, ou pour mes art journaux, euh, journals. mais euh, ceux qui sont les gabarits des pages euh, vraiment scrapbooking 30x30, c'est très enquiquinant à, à ranger et du coup je voulais vraiment un truc un peu à part qui tiendrait un peu plus le coup. Euh, puisque certains sont extrêmement fins et fragiles. Donc voilà pour le tour de, de ma commande. Euh, c'est toujours une boutique qui me satisfait bien pour le moment. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut prévoir qu'ils sont en Espagne, donc un petit peu de, un petit peu de délai ce qui est tout à fait raisonnable. On est à moins de 15 jours, hein, il me semble. Euh, mais comme euh, avec euh, les nouvelles générations seront peut-être habituées à des délais de livraison beaucoup plus courts, voilà, c'est un truc à savoir. Et puis, euh, bah, du coup, vous verrez sûrement euh, ces produits en utilisation euh, bientôt. Si jamais euh, vous voulez des retours sur certains produits, euh, n'hésitez pas à me demander. Et puis, euh, comme on dit sur YouTube, euh, pensez euh, à vous abonner, euh, à liker, etc. Ça fait toujours plaisir. Et euh, je vous souhaite des très belles créas. Salut